Bien, bah, Bonjour à tous, il est, il est un petit peu tôt, le, le, le Ludovic qui est censé intervenir avec moi de, ne devrait pas tarder, mais on avait déjà prévu que ce soit moi qui commence pour des raisons euh, vraiment de fond éditoriales. donc il n'y a, a pas de problème. Euh, il fallait, quand il fallait faire le programme, de toute façon, il fallait bien décider qui aurait le, le, le rôle de commencer le lendemain de la soirée de gala. Et donc, comme j'étais quand même sympa, j'ai décidé que ce serait moi. Euh, on va commencer doucement. Si on peut avoir les slides, s'il vous plaît. Alors, j'ai commencé par... J'ai fait des, des slides un petit peu denses que je me suis dit que ça vous aiderait à rester attentif. Dès, dès le matin. Euh, en fait, l'histoire de cette présentation a commencé quand Xavier, qui n'est pas là non plus, hein, non pas encore, quand Xavier euh, m'a rappelé il y a quelques mois pour me dire, euh, est-ce que par hasard tu aurais euh, un, un bout de texte ou quelque chose où on réexplique euh, la logique d'écriture dans Scénarii, euh, pourquoi l'éditeur il est comme ça, pourquoi on ne peut pas écrire euh, avec un traitement de texte. Et donc ça nous a rappelé des vieilles questions qu'on euh, en fait, enfin, qu nous pose pardon, depuis la création de Scénarii. Euh, et donc j'ai décidé d'essayer de, euh, de reformaliser euh, un petit peu ça. Et donc je vais vous en présenter un petit bout aujourd'hui. Si le, les choses vous intéressent, vous pourrez retrouver euh, des, des, des compléments sur, euh, sur enfin, d'autres choses autour sur le, le site que j'ai ouvert pour essayer justement de formaliser un petit peu toutes les choses qui tournent autour du numérique et des chaînes éditoriales. Et donc... Euh, je vais, je vais commencer par. Euh, de toute façon, je sens que je vais avoir une heure à la place d'une demi-heure, donc on va prendre notre temps. Je vais commencer par vous euh, relire un petit peu ce, ce texte. Donc, quand on, on a commencé à travailler euh, sur, euh, sur scénarii, eh bien, en fait, on s'est vite rendu compte que pour tout le monde, le, tout le monde, c'est vraiment, vraiment, vraiment presque tout le monde, euh, utiliser un ordinateur, en fait, c'est faire du Word. Et donc, euh, on, la difficulté que l'on avait, c'est que même lorsque l'on présentait. Euh, scénarii de façon brillante et que les gens étaient convaincus et eh bien la question d'après, la plupart du temps tout de suite après, on va, on, va, on va le revoir sur le slide suivant c'était d'accord, super, mais comment est-ce que je fais pour faire ça avec mon Word alors j'avais retrouvé cette situation en relisant le meilleur des mondes je trouvais que c'était pas mal en changeant juste une lettre vous aurez une citation assez, euh, assez drôle euh, donc notre Ford lui-même fit beaucoup pour enlever à la vérité et à la beauté l'importance que l'on y attachait et pour l'attacher au confort et au bonheur donc vous remplacez le F de Ford par Word, et je trouve que ça fait une, une citation assez drôle. Et bon, j'ai triché un petit peu avec le, le, le, les concepts qui étaient derrière, mais il y a quand même un petit peu cette idée que d'un côté il y a peut-être du confort. En tout cas, il y a des habitudes, ça c'est certain. Euh, et de l'autre, le travail que l'on du côté de, de la bureautique et le travail que, euh, euh, que l'on a fait, que l'on a essayé de faire avec, avec scénari avec les chaînes éditoriales. Euh, eh bien, c'était d'essayer d'exploiter le numérique. Pour en retrouver la vérité, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais euh, et puis peut-être Dominique serait d'accord pour dire qu'on a essayé de rechercher aussi un peu de, de la beauté qu'on a peut-être perdue dans les traitements de texte en essayant d'être de, des, euh, des éditeurs de documents plutôt que, que des auteurs. Donc voilà pour cette, euh, cette introduction. Euh, le, donc je, je, je, je voulais. Je vous l'ai redit, je, re, je repose cette question. Donc une question vraiment récurrente de nombreux utilisateurs de, de, de Scénarii, les nouveaux, les futurs, un petit peu moins aujourd'hui, on va être honnête, mais, mais, mais, mais pas complètement, toujours un petit peu. La question c'était, je vous ai écouté, et comment concilier les avantages d'un outil comme Scénarii, le polymorphisme, la réutilisation de contenu, le contrôle de la rédaction et de la publication, mais avec notre Word avec notre outil qu'on aime, auquel on est attaché, qu'on est habitué à utiliser. Mais du coup, c'est-à-dire, en fait, les, les, les gens ne sont pas vraiment attachés affectivement aux, aux outils numériques, n'exagérons pas, mais en fait, ce qu'il voulait dire derrière, c'est-à-dire, je voudrais garder une visualisation ancrée dans l'impression, quelque chose que je peux presque palper, je voudrais garder un seul fichier, c'est tellement compliqué, toutes ces gestions de fragments qui se référencent, et puis une liberté totale d'écriture et de mise en forme, puisqu'on m'a donné ça... On va le voir dans les années 80, on m'a donné cette possibilité, ce pouvoir d'écrire comme j'avais envie, dans la forme que j'avais envie, etc. Pourquoi est-ce qu'on me le retirerait Donc s'il vous plaît, expliquez-moi, comment est-ce que l'on peut concilier ces deux aspects Donc vous avez peut-être la réponse, non Mais La réponse, c'est on ne peut pas. La réponse, c'est on ne peut pas, c'est ce que je vais essayer de vous, de vous, de vous montrer aujourd'hui, c'est que il n'est pas possible d'avoir à la fois le potentiel d'exploitation, de manipulation du numérique, Ludovic nous en reparlera après, d'un côté, et puis de l'autre, euh, le.. J'allais dire la simplicité. Euh, la, le, oui, la simplicité et puis de, le, la conservation des habitudes que l'on a avec nos traitements de texte. Mais on ne va pas se lamenter, hein, on, va, on, va, on va avancer. Et donc. Euh, donc je vais essayer de vous, de vous proposer.. Euh de concepts, de définitions, donc écriture traditionnelle, écriture computationnelle, et puis ensuite de vous montrer comment est-ce que euh, le terme wizy -wim euh, permet, a permis d'expliquer, euh, de, de, a permis de montrer hein, et de, de nommer euh, ce que, ce que l'on faisait avec Scénarii, déjà sans le savoir. En fait, on avait commencé à faire du wizy Wim sans le savoir. Ah, on va avoir une présentation capable, il faut que j'accélère maintenant, puisque donc je ne vais plus disposer d'une heure pour parler. <rire> Salut les <Ludo. rire> deux. Il n'y a pas de mal. Donc la première question que l'on pourrait se poser, en tout cas que moi je pourrais me poser et qu'on a besoin de se poser pour pouvoir passer à la suite, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une écriture traditionnelle Ce que l'on entend par une écriture traditionnelle, c'est une écriture avec un ordinateur qui cherche en fait à faire exactement la même chose que ce que l'on faisait avec un papier-crayon ou avec une machine à écrire. C'est cette idée, qui en fait c'est ce que l'on fait essentiellement avec un traitement de texte, c'est reproduire des habitudes d'écriture que l'on avait préalablement dans le dispositif papier-crayon. Ah, il y a de bonnes raisons, Donc, parce qu'elle est facile, et elle est facile parce qu'elle est déjà acquise. c'est ce qu'on a appris à faire à l'école, on a appris à écrire dans le graphique, on a appris à écrire avec un stylo qui fait des traces sur un papier que l'on peut voir, et les traces que l'on fait avec notre stylo sont le résultat de notre écriture. Alors qu'avec un ordinateur, je tape sur des lettres qui ont une certaine forme, carrée, mais vous avez dû remarquer qu'il n'y a pas les touches qui s'affichent à l'écran, hein. il y a des lettres qui s'affichent, ça peut prendre différentes formes, etc. Donc il y a un décalage entre les deux, mais néanmoins on peut avec des traitements de texte WYSIWYG, eh bien faire en sorte que ça ressemble beaucoup. Et donc l'avantage que ça ressemble beaucoup, outre cette facilité, et c'est pour ça hein, que les gens sont, sont, sont en demande de ça, c'est pour des très bonnes raisons, c'est pas parce que ce seraient des conformistes ou qu'ils auraient été envoûtés par euh, Bill Gates ou, ou, ou que sais-je, euh, c'est parce qu'aussi cette écriture elle est fiable, c'est-à-dire qu'on en maîtrise l'école. encore une fois on les a appris à l'école, on les a expérimentés, donc l'on sait que lorsque l'on va prendre un traitement texte et qu'on va reproduire les choses qu'on a, euh, a appris à faire, eh bien on va être capable de... Euh, de communiquer correctement tel que l'on a prévu de le faire. Et donc il y a un enjeu d'efficacité, d'une certaine façon on peut dire que l'écriture traditionnelle c'est celle qui fonctionne d'emblée, au moins parce que l'on a appris, il y a peut-être encore même d'autres bonnes raisons, mais au moins parce qu'on a appris à le faire. Mais en revanche, on va le voir, et je pense que ce que l'on a vu avec, euh, avec Topaz hier notamment, euh, même si on le voit dans plein d'autres contextes scénarii, mais particulièrement avec Topaz je trouve que ça, ça, ça marque, euh, il arrive à un moment où on cherche plus simplement à reproduire ce que l'on voulait faire, et donc c'est ce que j'ai appelé une écriture computationnelle, une écriture qui cherche à programmer, euh, c'est-à-dire que c'est une écriture qui va s'inscrire dans le numérique pour essayer d'exploiter tout ce que l'on peut faire en termes de calcul avec un ordinateur. Alors encore une fois, peut-être je, je vais vous prendre un autre exemple après, mais pour prendre l'exemple de ce que l'on a vu avec Topaz, eh bien qu'est-ce que l'on veut faire quand on, on fait un Topaz On veut afficher une page, bon jusque-là on pourrait dire que ça ressemble, mais on veut laisser un choix à l'utilisateur. Laisser un choix à l'utilisateur entre deux parcours. On veut pouvoir décider pour l'utilisateur, c'est-à-dire calculer en fonction des résultats qu'il a obtenus, par exemple, à un quiz. On veut calculer la suite qu'il va obtenir. Et en fait, tout ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut faire que. Il va devoir se lever, c'est un peu tôt. C'est ton réveil, Ludo réveillé avant. Euh, donc euh, euh, ces, ces supports-là, on ne peut les faire qu'avec un ordinateur. Et donc, ce sera l'hypothèse le, le, principale que je vais défendre aujourd'hui, si on veut faire faire des calculs à un ordinateur sur du contenu, eh bien on n'a pas le choix. À un moment, il faut programmer ces calculs. Donc je répète, je pense que c'est vraiment l'essence le, le, de ce que je voudrais vous faire passer aujourd'hui qui va justifier le WIM c'est que si à un moment, on veut utiliser le numérique pour faire des calculs, et faire des calculs, ça veut dire choisir des parcours, faire apparaître des hyperliens, euh, euh, introduire euh, du contrôle sur des médias temporels, etc. etc. À chaque fois que l'on veut faire ça, eh bien, on a besoin de faire faire des calculs à la machine. Et pour faire faire des calculs à un, à un ordinateur, il faut programmer. Et donc toute la difficulté que l'on va avoir, c'est peut-être sur le slide d'après, non. Le, je, ça reviendra sur un autre slide, mais c'est pas grave, je le, je, le, je le passerai. Toute la difficulté qu'on va avoir, c'est que, on va avoir envie de rester dans un environnement quand même graphique, parce que, encore une fois, c'est les codes qu'on a appris, c'est ce qui est euh, adapté à l'écriture. Mais d'un autre côté, on va avoir envie, ou en tout cas besoin, de programmer. Or on ne va pas pouvoir descendre au, au bas niveau de, des langages de programmation, ce serait évidemment trop complexe, et ce ne serait pas en adéquation avec l'acte d'auteur. Alors pourquoi mobiliser l'écriture computationnelle Je vais passer très vite, ça peut être une pression technologique sur les supports, donc ça on l'a vu avec euh, notamment l'arrivée de la mobilité, à un moment il euh, euh, y avait encore beaucoup d'acteurs qui se contentaient de faire du PDF, euh, en, enlever le contenté, enfin le, la connotation péjorative du, du contenté, ça pouvait être des bonnes raisons, encore une fois rester dans le graphique, je fais du PDF et ça marche. Et puis arrive... Euh, la mobilité, les smartphones, et ça ne marche plus. Le support est plus bon, il va falloir sortir un e-pub, euh, il va falloir sortir des formats HTML, etc. Et on se rend compte que ça ne marche plus. Donc là, c'est vraiment une pression externe technologique qui fait qu'à un moment, on n'a plus le choix et on est obligé de fonctionner différemment. Ça peut être une pression organisationnelle, euh, on, on le verra avec, euh, ou, ou sociétale, on le verra avec euh, Ludovic et à l'accessibilité après. C'est-à-dire qu'à un moment, dans une organisation ou dans une société, il y a un phénomène de numérisation des métiers qui nous pousse à... Puis ça peut être une pression personnelle, peut-être que ici on est, on est particulièrement concerné, euh, l'envie de bien faire, l'envie de mieux faire, l'envie de faire comme les autres, peu importe comment on l'appelle, mais à un moment on se dit, je ne vais pas me limiter à écrire comme j'écrivais avec une machine d'écart, je vais essayer de chercher autre chose. Euh, J'avais un, un, un petit cas que je vais, vous, je, vais, je vais vous passer, je vais essayer de le faire rapidement, j'ai essayé de trouver, alors ça c'était suite à un échange avec Fabien euh, sur, le, sur le forum, euh, en fait je me suis rendu compte que Quelque chose d'aussi simple que l'intégration d'une image dans un texte, c'est-à-dire, on n'a pas l'impression d'être dans le computationnel avec un nouveau mot, avec des grandes majuscules. Il s'agit juste d'associer une image et un texte. Et donc même avec un exemple aussi simple que ça, eh bien on se rend compte que dès qu'on est dans le numérique, on va avoir besoin de programmer. Et je vais vous montrer comment on fait ça. Et du coup, quel sens je donne à ce programmer Ce n'est pas forcément écrire des lignes de code et voilà, faire... de de l'héritage, des langages-objets ou que sais-je. Euh, ça va être peut-être juste cocher quelques cases et prendre quelques décisions, mais c est, c est cocher ces cases et prendre ces décisions équivalent à un acte de programmation. Alors j'ai pris trois images de, euh, de Léonard de Vinci, euh, ce qui va me permettre de placer des mots un peu, un peu étranges euh, donc par exemple l'étude de, de, de polyèdre, la particularité de cette image les, le choix des images n'est pas, euh, pas, pas neutre, c'est comme vous le voyez elle a un niveau de détail, vous ne la voyez pas extrêmement bien mais elle a un niveau de détail assez faible il n'y a pas de lettres dessus, il n'y a pas de caractère, il n'y a pas d'écriture donc en fait le, le, on, on le verra, on va pouvoir avoir une assez grande latitude sur cette image, on pourra l'avoir plus petite plus grosse, de plein de façons et en fait ça fonctionnera toujours pas trop mal, vous observez aussi qu'elle est carrée, ou à, à oui, à peu près. Hein. Donc elle a une hauteur égale à, à sa largeur. Euh, voici une seconde image, euh, qui me permet de placer les mots four et réverbère. Et donc, euh, dans cette image, on observe euh, tout un tas d'objets, dont le détail est beaucoup plus fin, vous ne voyez pas très bien, mais même en, en vrai, sur du papier, on ne voit pas très bien. Et puis il y a des caractères, donc il y a des annotations, c'est-à-dire qu'il y a de l'écriture, il y a des textes qui commentent ces dessins. Les notes manuscrites de Léonard de Vinci, en, en l'occurrence. Elle est rectangulaire, la, la précédente. Celle-là était censée être encore plus, beaucoup plus rectangulaire. Ce n'est pas exactement le cas, j'aurais dû la découper plus pour que ce soit le cas. Là, on observe également des dessins. Je vous la décris parce qu'on ne la voit pas très bien. Un niveau de détail euh, également assez fin. En revanche, il n'y a plus de texte. Donc, on n'est plus exactement dans le même, encore une fois, dans, les mêmes, euh, dans le même type d'image. Ça peut paraître anodin, on va voir que ça va avoir son importance. Si j'utilise euh, mon Word... Euh, si le mot secret c'est Word, je l'aurais placé beaucoup euh, si, si on utilise mon Word et, euh, notre traitement de texte, pardon euh, et donc un traitement de texte EasyWig, on va pouvoir ajuster euh, on voit, le, le contraste est, est faible, on voit pas grand chose, je vais essayer comme ça voilà, on va pouvoir ajuster, je ne vais, je vais pas vous montrer tout, vous savez très bien faire ça, on prend son traitement de texte on, on remarque avec euh, nos yeux humains et notre intelligence humaine que si on le met comme ça, ça va coller, on trouve que c'est pas mal euh, et puis et puis, et puis, et puis, euh, voilà, ou pour ici, moi bon, je vais vous la décrire plutôt que de vous la montrer, enfin bon bref, on va pouvoir mettre le texte avant, le texte après, essayer de réserver une place assez importante à l'image, la mettre en gros, notamment pour qu'on puisse aller lire les petits caractères, donc on prend des décisions de ce point de vue là, non je ne sais pas, et encore ici, imaginez que mon image soit encore plus rectangulaire, enfin encore plus aplatie, et eh bien je vais décider de la, de la, de la pivoter, euh, j'ai deux bonnes raisons pour ça, elle a une forme qui se prête à ça, et d'autre part il n'y a pas de texte, donc ici, une fois que je l'aurai pivoté, en fait, j'aurai la, la même qualité d'accès à l'information, et même, si vous aviez le détail, vous verrez que les dessins sont un peu dans tous les sens, ils sont posés là, donc le fait de le lire comme ci ou de le lire comme ça n'a pas une énorme importance. Même si, si on veut avoir l'original, eh bien, on pourra tourner notre feuille de papier. Bon, je ne vais pas vous faire un, un, un cours d'utilisation d'un traitement de texte, c'est pas l'objet, évidemment, mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'on passe sur un support dynamique Eh bien, on va se rendre compte que les choix qu'on a faits, ils ne marchent pas forcément. Euh, ici, le fait d'avoir mis l'image en vis-à-vis, -vis, évidemment, sur un téléphone, ça aurait été une décision totalement absurde, puisqu'on n'a pas de largeur, et au contraire, on a un fil qui se déroule et qui n'est pas limité. Donc on a évidemment intérêt à remettre l'image dans le flux. Si on a, pour le dessin sur le four, euh, on a... Ici, j'ai fait un exemple d'intégration dans, dans Opal, ce que l'on va chercher à faire sur l'ordinateur, c'est à disposer d'une image très haute résolution, qui va même nous donner un confort de lecture supérieur à celui du papier, par exemple avec une petite loupe, qui va nous permettre de voir des détails que l'on aurait du mal à voir sur le papier, sauf à avoir une impression très haute résolution et une vraie loupe. Euh, mais donc on va pouvoir ici chercher euh, des fonctions de ce type-là. Et puis ici, eh bien, évidemment, le fait d'avoir pivoté l'image ne sert plus à rien, puisqu'on retrouve une page... Euh, encore une fois infini, et donc on peut décider de le remettre dans le bon sens. Bref, ces exemples sont destinés à montrer que, en fait, le simple choix d'intégrer une image à un moment, eh bien, ça dépend de l'image, de l'information qu'elle renferme, de son niveau de détail, du support que l'on utilise, de ce que l'on vise comme objectif, etc., etc., etc. Et donc, il se trouve que, à partir du moment où je dispose euh, d'un ordinateur, je vais pouvoir prendre mon image et puis je vais pouvoir programmer encore une fois, le rendu de cette image, avec donc des fonctions que, que, que vous connaissez. Par exemple, fixer la taille idéale de cette image, euh, toutes choses égales par ailleurs, hein, en fonction d'une taille de caractère de référence. Donc je vais pouvoir dire, j'aimerais que mon image ait cette taille-là, et ensuite, le programme prendra un certain nombre de décisions. Je vais pouvoir autoriser ou pas la rotation de cette image, parce qu'il n'y a que moi, être humain, qui sait interpréter cette image et décider d'eux, et puis je vais pouvoir, euh, par exemple, décider d'activer une loupe ou pas, euh, c'était un peu, le, le, je crois, l'origine de notre, de notre sujet, l'activation automatique de la loupe euh, dans Scénarii, elle marche assez mal, euh, puisqu'en fait, on se rend compte que parfois, on a une loupe qui nous fait gagner euh, un fois 0,00, enfin, on est à 1,003 de... de, de d'augmentation de taille, donc du coup, en fait, on voit pas mieux, sauf qu'on a une loupe qui nous embête tout le temps. Euh, donc, on voit que là, le contrôle sur le rendu des images, c'est un problème compliqué, finalement. Et donc, du coup, ça va être beaucoup plus raisonnable de renvoyer à l'utilisateur des paramètres de programmation, entre guillemets, plutôt que de chercher euh, à, à tout automatiser. Je pense que ça résonnera aussi un petit peu avec des choses que, que Ludovic nous, dont, dont Ludovic nous parlera tout à l'heure. Euh, donc voilà, donc, l'idée c'est que, euh, je vous l'avais donné un petit peu hein, tout à l'heure, mais l'idée c'est qu'on va essayer d'avoir une couche de programmation explicite, et là vous voyez qu'on a bien une programmation explicite, quand vous êtes dans votre traitement de texte euh, WYSIWYG, en fait vous écrivez des choses, bien sûr que ça engendre des calculs informatiques, mais tout est fait pour que vous ne les voyiez pas, et que vous n'ayez pas de contrôle dessus la plupart du temps. Là au contraire, on va prendre une décision inverse, qui est de faire remonter euh, ces possibilités de programmation, pour que l'auteur puisse euh, participer à cette, euh, cet acte de programmation. Donc l'idée c'est d'étendre, d'exploiter l'algorithme, les algorithmes qui contrôlent le rendu dynamique du texte sur un écran d'ordinateur. Alors évidemment, hein, ce qu'il faut voir c'est que le rendu il est toujours dynamique, il est toujours contrôlé par un algorithme, même quand vous faites, euh, encore une fois, que vous utilisez un traitement de texte e ou que vous utilisez un éditeur HTML WYSIWYG. E eh bien vous êtes euh, dans le rendu dynamique, mais par contre là, l'idée c'est de rendre à l'auteur du contrôle sur ce rendu. Alors, le, le wheezy-whim, la, la définition du, euh, du wheezy-whim, c'est donc what you see is what you mean, ce que vous voyez et ce que vous voulez dire, euh, et non pas ce que vous voyez et ce, ce que vous obtiendrez euh, à la fin. Donc l'idée, c'est que si on a une écriture qui relève du computationnel, et on a vu que, en fait, ça arrivait très très rapidement, il suffit d'avoir des nouveaux supports, il suffit de faire de l'interactivité, etc. Eh etc., et bien, euh, l'idée hein, que, que, que l'on défend pour le coup, dans, dans Scénari, c'est que l'auteur doit avoir, on doit redonner à l'auteur la conscience du fait qu'il qu utilise un, outil, un ordinateur, c'est-à-dire un outil de calcul, une machine à calculer, et, et il faut lui redonner la main sur cette dimension calculatoire de la machine. Alors évidemment, on dit ça, mais d'un autre côté, on ne va pas non plus euh, nécessiter que ce soit un informaticien. D'une part, ce serait compliqué de, de former tout le monde à des concepts informatiques avancés, puis d'autre part, évidemment, ce serait une perte de temps, une perte de productivité, et en plus, lorsque j'écris, et eh bien à un moment, je suis bien dans la production d'un texte pour un être humain, si en même temps, je dois écrire un programme calculé, enfin voilà, ma, ma, ma tête va exploser. Donc l'enjeu, c'est, et c'est vraiment le, le, la façon dont, dont on a pensé les choses dans Scénari, et dont le terme de Wheezy Wim, je vais vous montrer comment il est arrivé, euh, est, est ressorti, c'était le compromis entre, d'un autre côté, la posture Centré sur les signes, sur le rendu du WYSIWYG, de l'autre côté, la posture centrée sur le calcul, sur la logique de la programmation informatique. Le WYSIWIM se veut être vraiment un entre-deux qui continue de travailler sur le niveau sémiotique et qui intègre un niveau euh, calculatoire, un niveau de calcul. Alors, euh, j'avais juste préparé rapidement. Euh, en fait, il fallait tout faire en noir et blanc. Le noir et blanc, il marche super bien. Euh, J'avais préparé quelques, euh, quelques transparents pour euh, vous, vous parler un peu d'historique. Je vais le faire rapidement parce que ce n'est pas inintéressant de replacer ça dans cette perspective et de voir comment le terme euh, est arrivé euh, au niveau de scénarii. Donc ça, c'est un, une copie d'écran de WordStar. Donc ça, c'est avant même le WYSIWYG, avant, avant le WYSIWYM. Euh, C'était comme ça qu'on faisait des, des textes. Alors, ce qui n'est pas inintéressant, c'est qu'en fait, on a ici des textes, « some bold text » et on a en fait quelque chose qui ressemble furieusement à des balises avec un euh, « chapeau B » et un « chapeau B ». Et donc, en fait, on se rend compte que la mise en forme du texte avant l'arrivée du WYSIWYG, eh bien, tout compte fait, était basée basé sur une logique de basisage. Alors, on, on, ça n'est pas pour dire qu'il y avait du WYSIWYM avant le WYSIWYG. Ça, c'est pas du WYSIWYM, de notre point de vue, parce qu'il euh, y a une dimension graphique, enfin, il y a un certain d'éléments, la dimension sémantique des balises n'apparaît pas, les balises n'ont pas de rendu graphique, ce que l'on va voir après, etc. Mais, tout compte fait, euh, si on était né en 83, euh, on, a, on aurait commencé à écrire avec ça, plutôt qu'avec ça, donc ça c'est le premier traitement de texte, euh, euh, donc WYSIWYG, euh, et euh, donc euh, MacWrite, et donc là on a la première fois des rendus graphiques, vous voyez que les balises ont disparu, mais le fichier qui est derrière, hein, le, le format, c'est bien la même chose. Donc on a ici juste la disparition des balises, donc on, on enlève à l'auteur la vision, le contrôle, l'accès à la couche de programmation, pour ne lui donner que l'accès à la couche graphique, en partant de l'hypothèse que la couche graphique permet de masquer cette couche de programmation. Hypothèse que euh, ne font pas les gens qui travaillent dans l'écriture structurée, qui disent, euh, donc qui sont restés des secteurs de niche, hein, au moins jusqu'à l'arrivée de scénarii et donc qui disent, eh bien à un moment, euh, pour faire des documents euh, complexes, structurés, avancés, pour garder la maîtrise sur mes documents, il faut que je garde une structure explicite. Et là, ils ont une idée intéressante, c'est de dire, plutôt que de faire un langage de programmation qui va programmer l'ensemble de ma structure, décider comment ça se présente, etc., Eh bien je vais abstraire la structure de mon document avec des balises qui ont une connotation sémantique par rapport à la structure de mon document et à ce que je veux faire, on est dans le début, et non pas par rapport euh, au, au rendu graphique, et ils inventent le balisage euh, sémantique abstrait du contenu. Donc ici un exemple en LaTeX, un exemple en SGML, ça ressemble au XML, sauf qu'ils n'ont pas pensé à fermer les balises, et c'était un peu embêtant. Mais une fois qu'on a pensé à fermer les balises, c'est devenu du XML. Euh, alors juste pour le, le, la mémoire, c'était euh, rigolo de, de, de retrouver ça. En fait, je suis allé rechercher l'origine le, le, le, du terme Wiziwi, oui, mais en fait ça remonte à 98. Euh, et c'était des chercheurs qui travaillaient. Pas dans le domaine du documentaire, ils travaillent dans le domaine des bases de connaissances, donc une certaine forme de, de programmation informatique d'assez haut niveau. Mais, euh, donc le, leur but c'était de faire produire euh, des énoncés informatiques euh, par des, des auteurs, des experts qui n'avaient pas de compétences de programmation. Et pour faire ça, bien ils, sont, ils ont décidé de passer par le texte, donc ils ont créé un texte dont la manipulation permettait de créer les énoncés qui modifiaient le texte, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais l'idée intéressante, c'est que d'emblée, on est dans la recherche de cet intermédiaire et de, cette, euh, de ces allers-retours entre le texte, ce que l'on voit, ce qu'un humain s'est manipulé, et le calcul, ce que la machine s'est manipulé Donc c'était Ouisiwim, -oui, mais en fait le M, il ne voulait pas dire min, il voulait dire ment. Bon, ça ne change pas beaucoup. Euh, mais donc, euh, le T, il a, il a disparu euh, autour des débuts des années 2000. Première référence que j'ai trouvée, c'est un, un manuel sur l'X en 2001, et donc visiblement, il est communément admis, c'est l'X qui a introduit le, le, le terme dans le, le domaine du documentaire. Alors l'X, on voit, ne on voit, on voit pas grand chose, euh, c'est un, un, on pourrait dire que c'est premier éditeur euh, qui, en fait, un, alors, un, on pourrait en débattre pendant longtemps, mais en tout cas, il a une, une logique de visualisation graphique au-dessus d'un rendu LaTeX, et globalement, ça le positionne dans le, dans le domaine du WiziWim même si des fois ça ressemble beaucoup à du Weezy Week. Et puis donc en 2006, on était, euh, je me souviens, à la cafétéria du tc avec Sylvain, euh, et à un moment il a dit, mais euh, ce qu'on fait, enfin, je ne sais plus, je vais le faire comme ça, mais ça, ça ressemblait à ça, ce qu'on fait c'est pas du Weezy Week, c'est du Weezy Wim, et là il y a eu un grand blanc à table, dit super, il a enfin trouvé le mot euh, qui va bien, il a, et puis en plus il a inventé un mot euh, qui colle super bien et tout, euh, ça va être super, et puis on s'est rendu compte que euh, ça avait déjà été trouvé. Euh, donc, euh, donc, mais quelque part, il a retrouvé le mot, et ensuite, c'est ce qui fait qu'on s'est beaucoup rebasé dessus, et qu'on a beau, beaucoup retravaillé à partir de là. T'inquiète pas, Ludovic, j'ai commencé à 15 minutes de retard, je ne suis pas en train de te manger ton temps, ne coupe pas ta presse. Je sais que tu n'oseras plus maintenant que tu arrives en retard, donc... Euh, alors pourquoi faire du easy on est, on, est, on est assez averti de ça aujourd'hui, mais euh, je, vous, je vous en redonne des éléments. L'idée aussi, je l'ai pas redit en introduction, mais l'idée aussi de cette présentation, donc encore une fois, c'était de, euh, de répondre à la demande de, de Xavier, de, de dire comment est-ce que je fais, comment est-ce que je fais, oh, comment puis-je faire pour expliquer à d'autres gens. Euh, eh bien, ce que j'ai compris, quelque part ce qu'on a compris, et il y avait un petit peu l'idée de ma part aussi à travers cet article et, et cette présentation, peut-être de vous donner aussi des arguments. Alors, vous aurez le droit de changer les mots si vous les trouvez trop barbares, mais aussi de vous donner des éléments pour pouvoir vous-même dialoguer avec d'autres gens que vous avez un peu du mal à convaincre en leur disant voilà, pourquoi du wheezy oui, oui, mais bien d'une certaine façon, parce qu'on ne peut pas faire autrement si on veut euh, profiter du numérique, et puis pourquoi fonctionnellement eh bien, euh, un des premiers avantages, c'est évidemment le polymorphisme. Vous ne pouvez pas, le, le concept même de dire j'écris pour plusieurs supports n'est pas compatible avec le WYSIWYG puisque vous ne pouvez pas avoir une seule représentation. Donc après, il faudrait imaginer des représentations multiples, en avoir plein sur la page, etc. Ça ne remplit plus du tout la fonction. Donc le simple fait de dire j'écris une fois, je publie plusieurs fois, eh bien, est incompatible d'emblée avec une approche euh, WYSIWYG. Et donc c'est là où le Wim, euh, c'est vraiment un des premiers bénéfices que l'on obtient. L'interactivité, j'en ai déjà parlé, encore une fois, euh, les systèmes de quiz dans Scénari, mais le, le, le, le, par exemple, l'exploitation le, enfin, qu'on fait au pass derrière, on voit bien qu'il y a une logique de programmation et que cette programmation n'est pas... Euh, euh, euh, on ne peut pas la dissoudre dans euh, du graphique. Euh, la, paramétrisation, la paramétrisation, par exemple... Ça, encore une fois, ça peut être des choses assez simples, hein, comme le fait de dire j'envoie sur le support slide, j'envoie sur le support papier, genre, etc. Donc, le fait des filtres, voilà, pardon, la notion de filtre dans Scénarii que, que vous connaissez probablement, eh bien, c'est une logique de paramétrisation, donc on va avoir des paramètres qui vont changer en fonction d'une un, initialisation, c'est l'exemple aussi d'utilisation des variables qui je crois sont intégrées dans Dockiel, euh, ou dans, en tout cas dans un certain nombre de modèles documentaires scénaristes, c'est-à-dire qu'à un moment j'écris des phrases et je remplace des bouts de texte par des variables, on l'a aussi dans Topaz euh, et donc euh, voilà, Donc tout, encore une fois toute cette logique là eh bien, ce n'est pas forcément extrêmement compliqué, mais le concept de variable, il faut le comprendre, vous ne pouvez pas faire autrement. Il faut comprendre qu'à un moment, il y a un truc, même si on lui a donné une forme graphique, et que ce truc, il va prendre une valeur différente en fonction d'eux, etc. Eh bien, ça, ce sont des concepts informatiques, et on n'a pas le choix en tant qu'auteur de se les approprier. et l'outil n'a pas le choix de les laisser explicites. Par contre, il peut faire en sorte que eh bien, ce soit le plus édulcoré possible par rapport à tout ce qui n'est pas nécessaire. Je vais avancer un peu plus vite, notion de métadonnées, euh, on a également de plus en plus avec le numérique besoin de produire du document qui contient de l'information qui n'est pas dans le document, hein, qui est méta, qui est au-dessus ou qui est à côté, et donc ça aussi c ben, à un moment c'est pas simple, alors évidemment on peut toujours dans un traitement de texte ouvrir la fenêtre propriété, changer deux trois trucs, mais c'est plus compliqué que ça, le document il a un cycle de vie, ces métadonnées elles sont amenées à évoluer, elles doivent être gérées, elles doivent être encore une fois maîtrisées par les utilisateurs, combien de vos documents euh, contiennent les métadonnées qui correspondent aux euh, à l'auteur qui a créé le document la première fois il y a 12 ans, qui a été copié-collé pour faire des tas de choses différentes. Et en fait, aujourd'hui, très souvent, les métadonnées des traitements de texte, des fichiers créés par traitement de texte, n'ont absolument aucun sens. Et on commence à les retrouver exploités dans des applications avec des fois des comportements un peu étranges. Donc il y a des métadonnées et il y a besoin de les contrôler. Donc il faut les rendre explicites. Si on veut les rendre explicites, ça ne peut pas être dans une logique WYSIWYG, puisqu'on ne va pas l'avoir à la fin. On ne va pas le get à la fin. Euh, on va uniquement à la fin euh, eh l'utiliser pour mener des calculs. Euh, notion de contrôle l'auteur n'a pas en général les compétences euh, de composition graphique c'est vrai, l'auteur n'a pas en général les compétences de composition graphique même si on croit, même si on essaye euh, et euh, ou même si on nous a dit qu'en qu en fait on savait faire euh, et euh, de l'autre côté, eh bien, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'usages documentaires dans lesquels la notion de contrôle a du sens on a envie d'homogénéiser des documents, etc. etc. La transclusion je vais, je, vais, je vais arrêter après, après ici, hein, je suis en train de vous énumérer, là, tous les, euh, évidemment, tous les, toutes les fonctions que l'on a su exploiter dans Scénarii. Mais encore une fois, euh, pardon je termine sur la, la transclusion et je reviens après sur, mon, sur, mon, sur ma synthèse. La transclusion c'est donc la possibilité, euh, c'est ce qu'on ce qu voit sous forme de fragmentation dans Scénarii, cest à la possibilité de prendre un document, de le casser en plein de morceaux et de réutiliser ces morceaux comme s'ils étaient à l'intérieur du document principal. Donc on va abstraire le fait qu'un document est un tout en morceaux, et on va pouvoir derrière avoir une combinaison de ces différents morceaux. Encore une fois, derrière l'énonciation de ces fonctions, et, et ça, hein, le, le, cette fragmentation, encore une fois, vous pouvez pas l'avoir dans un outil WYSIWYG. Si vous pouvez pas la visualiser, ça, ça, ça ne fonctionne pas. Et donc, ce que, ce que je voulais montrer à travers l'énonciation de ces fonctions, c'est qu'il n'est pas possible. C'était mon, mon point de départ, de disposer de ces fonctions d'une part, tout en ayant, euh, en en ayant pas conscience et en gardant la logique purement graphique de l'écriture traditionnelle. Y a, y a, on pourrait en parler sur plein d'autres choses. Euh, donc finalement, hein, euh, l'idée c'est que les fonctions du numérique que l'on met en, notamment en œuvre dans un outil comme Scénari, eh bien, euh, font émerger tout un tas de situations, de plus en plus de situations dans lesquelles l'approche WeezyWig ne fonctionne juste pas, n'est pas possible en fait. Et donc quand on cherche à le faire... À, à garder ce côté Wig. en fait, si on creuse un petit peu, on se rend juste compte que là, c'est juste le poids de l'habitude, qu'il n'y a plus vraiment de gain, et en tout cas qu'il n'y a plus de, de façon de faire autrement. Tout ce que je vous ai présenté là, en fait, euh, une bonne partie de ce que je vous ai présenté là, notamment toute la dernière partie sur les fonctions, en fait, ça n'est qu'une redite de, de, du, du poste que Sylvain avait posté en, en 2006, en disant justement, ben voilà, on fait du Wig, ça sert à ça, etc. Donc j'ai essentiellement reformulé euh, ce qu'il avait... Euh, euh, ce qu'il avait écrit en, en 2006, et donc lorsque j'ai publié l'article, évidemment on a, on, a, on a échangé un petit peu, il m'a dit écoute dix ans après, euh, il l'a finalement mis sous forme de commentaire, il m'a dit écoute dix ans après, je pense que ce qui marque, qu c'était indépendamment du programme, hein, c'est vraiment un, un hasard, euh, enfin du coup non c'est pas un hasard, c'est un vrai enchaînement logique, euh, il m'a dit je pense que dix ans après, ce qui marque vraiment pour moi, la fin du WYSIWYG dans son principe, c'est-à-dire dans la possibilité qu'il a de produire du document euh, numérique, c'est l'accessibilité. Et donc l'exemple que l'on va voir avec Ludovic va nous permettre d'illustrer ça. Mais la notion même d'accessibilité nous amène à euh, être en permanence en train de produire du contenu et puisque l'on veut qu'il soit accessible dans plein de situations, etc., programmer la, le comportement de ce contenu dans ces différents environnements. Et c'est... Voilà, on, enfin, dès que l'on rentre dans une logique d'accessibilité, on ne peut pas faire autrement que de rentrer dans cette logique de programmation. Alors évidemment, tout l'enjeu derrière, c'est ce que notamment des projets comme CAPA euh, vont faire, ça va être de donner aux auteurs les nouvelles compétences techniques, les, nouvelles concepts, les nouveaux concepts, les nouvelles compétences méthodologiques qui vont leur permettre de programmer tout en écrivant, sans évidemment euh, avoir besoin de former euh, des informaticiens ou des experts absolus de l'accessibilité. Et je vous remercie, ça clôture cette première question. s'il te plaît le si monsieur m'avait dit qu'il nous rendrait un deuxième micro mais c'est pas le cas donc sinon je fais passer le micro dans la salle y a une, une, deux, deux, donc s'il y a des questions bon, c'est pas comme hier, il n'y a pas une demi-heure après réservé bah, aux questions donc c'est pas obligé t'as as dû être trop clair probablement <rire> Ou, ou, ou alors, euh, il est peut-être trop tôt, peut <rire> peut tôt oui. La soirée d'hier a, a usé euh, Pourtant, les enflammé. plus résistants. C'était enflammé hier soir, mais ils ne sont pas tous levés. Donc, euh... je, pense, je pense que de toute façon, euh, si, si tu es prêt, Ludo... Une... Ah. ah, ok. Ne, ne, je ne vous brime pas. Jérard ai Casanova, Université de Lorraine. Moi, je n'ai pas, pas une question trop technique, c'est plutôt... Euh une question sur les usages, et je voudrais savoir, vous avez présenté un tas d'arguments pour les chaînes éditoriales, et je voudrais savoir, à votre avis, quel est le meilleur argument pour convaincre les enseignants d'utiliser cet outil Scénario C'est pas ça que vous vouliez me dire Si c'est bon. Euh, le... le meilleur, je vais le reformuler autrement, le meilleur je pense qu'il n'y en a pas un, en particulier, même si là. A... Peut-être que ce que va nous présenter Ludovic avec l'accessibilité, c'était un peu le, le, le sens du, de l'intervention de Sylvain sur, su, suite à, à cet article, c'était de dire, peut-être que là, il y a un truc qui sort du lot, qui est l'accessibilité. À un moment, dire, si vous voulez que votre contenu soit accessible, vous n'avez pas le choix, il faut passer par un certain nombre de choses en plus, différentes de ce que vous faisiez avant. Vous n'avez pas le choix. Et donc, à partir de ce moment-là, eh un outil comme scénari permet de répondre notamment à ces problématiques-là. Si on veut l'élargir, c'était un peu l'idée de la fin de ma présentation, c'est de dire... En fonction de votre problème, si vous avez envie de faire du jeu sérieux, vous ne pourrez pas faire un jeu sérieux avec des PDF qui vont s'enchaîner et avec votre, votre oui Ça ne marchera pas. Si vous voulez faire euh, des exercices, euh, on avait échangé avec, euh, avec Christophe euh, Rhein euh, autour d'un prof qui a fait une base d'exercices euh, col colossale pour des enfants en open, euh, en open office directement avec le langage derrière, c'est un travail énorme, ça ne fonctionne pas parfaitement, c'est immaintenable, etc. Donc, si à un moment, vous avez envie de faire des exercices interactifs, non, vous ne pouvez pas le faire avec un éditeur où dit, oui, ça, ça ne fonctionne pas. C'est ça, pour moi, l'argument fondamental. Et par contre, effectivement, il faut toucher chacun à l'endroit où il est sensible. Si son problème, c'est de faire du multisupport, Scénarii est né de ça. Hein. Le problème de départ de Scénarii, n'était pas tant l'interactivité, etc. C'est de dire, je veux que ce soit sur le web et je veux que ce soit sur le papier. Et c'est ça qui a permis sa naissance, c'était de dire, du coup, ça, je sais plus le faire avec un traitement texte. Il faut que je le fasse deux fois. Donc, ça me coûte deux fois plus cher, au minimum. C'est donc là qui marche. Celui-là. Une saisie, la Je passe le micro. Ton dernier argument, c'est celui qui marche chez les enseignants. Une saisie, et puis ouais, j'ai mon PDF, j'ai ma sortie web, j'ai mon diaporama. Mais l'argument de l'accessibilité, sauf s'ils ont des élèves qui ont des difficultés en classe, euh, il, ne, il, ne, il ne prend pas quoi. Je, je, donc là ce que tu dis, on l'a énormément vécu, c'est-à-dire pendant très longtemps, ce qui a marché c'était ça, c'était le multi-support. Je crois que ça a été l'argument principal de Scénarii pendant très très longtemps. Et nos démos c'était « je vous saisis un contenu, j'appuie sur un bouton, j'ai un site web, j'appuie sur un bouton, j'ai un PDF voilà. ». Mais là où, où on ne peut pas se reposer là-dessus, c'est que d'une part on se rend compte qu'il y a des enseignants qui commencent à faire que du web, donc du coup à un moment vous leur sortez un PDF, vous dites « mais moi je m'en moque, donc je n'ai pas besoin, je vais, je vais. Alors après du coup c'est ah oui non mais il y a aussi le mobile, il y a aussi ceci, il y a aussi cela et on rentre dans un truc plus compliqué. Et par contre à un moment le focus il va se passer, en ce moment il est pas mal sur l'interactivité avec les jeux sérieux etc. Il va se déplacer. Donc mon idée sur l'accessibilité était plutôt là, c'est pas dire aujourd'hui effectivement c'est peut-être pas ce qui va toucher des gens immédiatement tous les gens etc. Mais c'est probablement un des arguments qui a de l'avenir. Et encore une fois peut-être sur mes derniers transparents c'est c'est peut-être quelque chose que voilà que vous pouvez utiliser en disant eh bien chez moi, c'est telle fonction, c'est l'interactivité, c'est le polymorphisme, c'est peut-être en lui redonnant les, les, les noms que vous souhaitez, mais qui vont fonctionner dans, dans ce cadre-là. La fragmentation également. Ça, ça peut être la fragmentation si les gens sont dans une logique de réutilisation. Mais c'est pareil, en fait, on se rend compte que dans chaque contexte, chaque personne n'a pas une vision qui consiste à dire euh, « bah moi je vais faire de la transclusion, du polymorphisme, je vais réutiliser, je vais faire de l'accessibilité, je vais faire du jeu sérieux. » On n'a on a personne qui fait tout ça, euh, et donc chacun fait un petit bout de ça. Sauf que chaque petit bout nécessite de euh, re repasser dans, ce, dans cette logique wheezy -wheat. Et par contre, il faut effectivement arriver à parler à chacun avec ce dont lui, euh, il, a, il a besoin. D'autres questions ou remarques On va passer la, la parole à Ludovic. Euh, et donc, euh, pour une petite demi-heure, on va essayer de garder notre quart d'heure de retard. Euh, et pour nous illustrer... Enfin, plus, plus qu'illustrer. Pour... Enfin, <coughs> Merci Stéphane. Donc Ludovic Gaillard, ingénieur de recherche à l'UTC. Je vais vous présenter le, le bilan. Pas, ça ne va pas être un bilan un peu à laprès vert L'idée par rapport à la, presse, la présentation de Stéphane, c'est d'essayer de mettre un peu en perspective, d'illustrer un peu ce propos-là sur l'accessibilité comme l'une des... Des résultantes un peu naturelles de, euh, de l'édition structurée, de l'édition sémantisée. En fait, il y a un effet de contingence, on a déposé le projet CAPA parce que, euh, voilà, on, a, on nous a dit que ce serait bien de faire de l'accessibilité, on ne connaissait pas trop le domaine, il hein, faut, faut le reconnaître. Et là, avec euh, à peu près 3-4 ans de, de recul, on s'aperçoit que c'est un couple évident. C'est vraiment très pertinent d'utiliser une chaîne éditoriale comme Scénarie ou une autre hein, pour faire de, de l'accessibilité. Donc voilà, je vais essayer de parcourir un petit peu ce que c'est que l'accessibilité, mais très rapidement, pour vous donner des éléments de contexte et d'appréhension. Ensuite, les, rapidement, le, le contexte du projet, quelques éléments de résultats, et je m'essaierai à la fin une petite mise en perspective par rapport à ce qu'a pu dire Stéphane. Donc au niveau du timing, on verra bien. Donc l'accessibilité, c'est quoi C'est euh, la possibilité pour euh, tout un chacun, notamment les personnes en situation de handicap, de percevoir, comprendre, naviguer et interagir. Le percevoir, comprendre, c'est très important. On n'est pas dans du confort d'utilisation. On est dans le fait de percevoir une information, un tableau qui est sous forme d'image, une image qui n'a pas d'alternative. Le, le non-voyant, la personne en situation de, de handicap, ne pourra pas percevoir le contenu. Donc vous avez un, il y a un discours assez intéressant, sur le, les vertus du numérique par rapport au handicap, mais là où c'est une formidable opportunité, on voit avec les, les consultations en mobilité, le fait d'avoir des fonctions natives sur les, les terminaux, ça peut être un facteur d'exclusion supplémentaire. Et un discours qu'on essaie de véhiculer, c'est que l'accessibilité, ce n'est pas réservé à ceux en situation de handicap. Il y a une logique inclusive où l'accessibilité bénéficie à tous. C'est un petit peu, on prend souvent la métaphore de, du bâti parce que ça parle plus. Les rampes dans, dans le métro ou pour suppléer aux escaliers, pour les personnes en, photo, en roulant et à mobilité réduite, ça sert, vous êtes bien content de vous en servir quand vous avez votre, votre valise à roulette. La problématique des contrastes de couleurs, pour ceux qui ont des problèmes de, de, de vision, sur des vidéoprojecteurs qui ont des contrastes comme ça assez, assez faibles, ça, ça sert aussi à tous. Donc voilà, c'est vraiment une logique de bénéficie pour tous. Je vais juste vous montrer, donc pas toute une vidéo, on a réalisé une vidéo dans le cadre du projet de sensibilisation, donc elle fait 7 minutes, en temps, ce serait la bonne solution pour, être, pour pouvoir récupérer, être un peu tranquille et vous laisser la consulter de cette vidéo. Mais je vais juste prendre un petit morceau que je trouve particulièrement euh, pertinent pour, euh, pour illustrer ce, ce dont on va parler à la fin du, du projet. Est-ce que je vais avoir du son euh, en régie On va essayer. Il y a des liens. Voilà, donc ça, c'est Jean-Philippe, qui, euh, qui est un collègue euh, d'une association, qui est non voyant, donc qui est très à l'aise avec le, le logiciel euh, informatique et qui, euh, qui, va, qui présente dans cette vidéo comment, avec euh, son ordinateur et ses technologies d'assistance, donc son clavier Braille et son lecteur d'écran, il fait pour naviguer dans un document bureautique et naviguer dans un document Word. Je vous prends juste un petit fragment euh, qui va me servir d'illustration en derrière.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 L'intérêt, au-delà de la consultation, si on tape « Entrée » sur l'un de ces éléments, on se rend directement à l'endroit désiré. Donc, pour remettre un petit peu de contexte, hein, je pense que ce n'est pas évident de saisir, l'accessibilité dite générique, c'est euh, un navigateur, donc là, il prend Firefox, il prend une technologie d'assistance, donc là, c'est un lecteur d'écran, Donc c'est ce qui va permettre de lire le contenu. Et du coup, la logique, c'est que la technologie d'assistance, lecteur d'écran ou clavier Braille, va pouvoir interpréter le contenu. Et en fait, cette interprétation, là où ça devient intéressant, c'est qu'elle elle rajoute plein de fonctionnalités. L'une des fonctionnalités qui est énormément utilisée par les, les non-voyants, c'est la, la, la possibilité de lister tous les éléments structurels d'une page. Je vais pouvoir lister tous les niveaux de titres. Comme ça, là où nous, visuellement, on a une hiérarchie visuelle et on se déplace, on va à la deuxième partie, euh, la troisième sous-partie, eux, ils ont des prothèses, des palliatifs, qui sont des petites fonctions pour automatiquement, je liste la hiérarchie de, de mes titres, je me déplace, je vais lister euh, tous mes tableaux, je vais lister tous mes éléments de listapus avec le nombre d'items dans mes listapus. Donc, ce qui est vraiment intéressant quand vous discutez avec des, des utilisateurs de lecteurs d'écran qui utilisent des technologies d'assistance, c'est qu'ils ont vraiment une représentation assez, assez forte de la, de la structure, de l'organisation d'une page HTML. Je pense que c'est des très bons développeurs web, parce qu'ils vont vraiment eux pas du tout faire, euh, consulter le, le rendu, mais ils vont naviguer grâce à la structure. L'une des premières choses que fait un non-voyant, c'est d'aller appréhender la structure globale de la page. Comment c'est structuré J'ai un menu, j'ai euh, des éléments, j'ai un footer, j'ai des grandes parties. Donc toute la structuration de la page que nous, on rend graphiquement, eux, ils vont l'avoir euh, implicitement avec leurs outils. Donc ça, c'était pour non, pas vous parler d'une accessibilité dite générique. L'accessibilité générique, c'est la logique d'avoir un même document qui va être compatible avec des technologies d'assistance. On n'est pas dans la logique de je fais un document pour le clavier Braille, je fais un document pour les loupes d'écran, je fais un document pour les lecteurs d'écran. Ce pas des déclinaisons de différents supports. C'est un même support, une même structure HTML, qui est compatible avec les technologies d'assistance. Face à ça, et en complément de ça, il y a une accessibilité qu'on nous, on a qualifiée de spécifique. C'est justement cette logique, c'est de se dire que dans certains cas, les technologies des sciences ne peuvent pas pallier à la situation de handicap. Il est nécessaire d'adapter le contenu. Donc deux accessibilités spécifiques, soit j'adapte le contenu, vous avez par exemple les, tous, tous, tous les étudiants ou lycéens ou collégiens qui, qui, qui ont des problèmes de dyslexie, dyspraxie, donc ce qu'on appelle les 10, il y a certains types d'exercices qui ne vont pas du tout pouvoir appréhender. Donc là, il est nécessaire pour l'enseignant de reformuler son contenu. Par exemple, un dyspraxique ne va pas pouvoir faire d'exercice, on a travaillé en primaire, sur le fait de, sur une horloge, mais à marquer deux heures 15 Il n'y a pas de, de représentation spatiale. En, si vous travaillez en alphanumérique, deux heures et quart, il voit ce que c'est. Par contre, lui demander de positionner ça sur une horloge, il est, in, il est incapable. Donc vous avez des logiques d'adaptation des contenus. Donc là, on va adapter le contenu. On va demander à l'enseignant de reformuler son contenu. Ou alors, on va adapter le rendu. Les exemples de rendu, ça, c'est une carte standard, donc d'un manuel d'Histoire-Géo. Et vous avez, pour les, euh, les malvoyants, des cartes renforcées. Vous voyez, on a accentué les couleurs, on a fait des contrastes. Et donc, ça, c'est un contenu qui est adapté. Et ça, c'est un rendu qui est adapté, c'est du texte ligne couleur. C'est toujours pour les dyspraxiques, ils ont des problèmes de retour à la ligne. Ils n'arrivent pas, en général, ils ont des problèmes de lecture, ils sautent d'une ligne à l'autre. Donc il y a différentes solutions qui sont utilisées. C'est par exemple le texte ligne couleur. Dans un document papier, ils, vont, euh, ils ont une petite macro, ils font en gros une nouvelle génération qui, cons qui consiste à faire du text ligne couleur. Ils vont automatiquement colorer une ligne sur deux. Il y a un interlignage, à ennemi, il y a un double espacement entre les mots. Il y a plein de petits traits comme ça pour adapter, pour faciliter l'appréhension la, du, du contenu. Donc là, on est sur l'adaptation la, la, spécifique. Ce support-là n'est adapté que pour des, des élèves en situation de, de dyspraxie. Donc là où j'essaie de. on voit des liens évidents avec les logiques de, de Scénarii, c'est cette scénarisation d'un cours. Vous prenez un cours avec la carte de géographie, votre scénarisation de cours, votre module de cours peut être le même, et localement je peux remplacer mon, mon contenu et je vais pouvoir aussi le générer dans différents supports. L'ensemble de ces supports étant eux-mêmes complètement accessibles avec les technologies d'assistance. Vous verrez à la fin j'essaie des petits schémas pour montrer ces différents niveaux d'accessibilité. Donc quand vous discutez avec des, des gens de l'accessibilité numérique, vous apercevez qu'il y a une, euh, un postulat très fort. Hein. Moi j'ai déjà entendu des, des interventions dédiées à l'accessibilité numérique où j'avais l'impression qu'on parlait de sénatorial, qu'on parlait de structuration, qu'on parlait de scénario. Le postulat de base, hein, que c'est la structuration des documents. Vous ne pouvez pas faire de l'accessibilité générique, hein, compatible avec les technologies d'assistance, si vous n'avez pas des documents structurés. C'est vraiment le postulat de base. Donc souvent, voilà, là j'ai les contrastes pas suffisamment forts, là normalement j'ai deux petites flèches. Quand vous faites de l'édition accessible, vous êtes obligé de passer par l'édition structurée. Et c'est beaucoup plus facile, le gap entre l'édition structurée et l'édition accessible, il est minime par rapport au fait de partir sur des logiques d'édition artisanale pour faire de l'édition accessible. Quelques éléments, quelques slides sur le, sur le projet CAPA, pour remettre le contexte et qui s'adresse plutôt aux supérieurs. Le, les étudiants en, en situation de handicap, aujourd'hui, c'est une vraie réalité en, dans les universités françaises. Hein, il y a plus de 10% de la population, des étudiants en situation de handicap, qui accèdent à l'université. J'ai des chiffres où, euh, en, en l'espace de 5 ans, la, la population a été multipliée par 3 d'étudiants en situation de handicap. Il y a aussi des logiques de, de déclaration. Je pense qu'il y a plus d'étudiants qui accèdent à l'université, mais il y en a aussi plus qui sont détectés ou qui se manifestent. Je vous rappelle qu'il y a une obligation légale de rendre vos contenus accessibles et de rendre vos outils d'accès aux contenus accessibles. Ça ne sert à rien de faire un cours accessible si votre ENT, si votre LMS n'est pas accessible et ne permet pas d'accéder au contenus. Inversement, vous avez une LMS qui est bien accessible, mais dedans vous n'avez que des PDF qui sont des images scannées, ce n'est pas la peine. Il y a une méconnaissance du domaine assez forte. Nous, c'est un des points importants qu'on a découvert au début du projet. C'est que vous allez dans les universités, vous avez le référent handicap. Le référent handicap va vous dire c'est très intéressant, mais moi, c'est technique. Allez voir le référentiste. Le référentiste va dire ça, c'est très intéressant. mais Moi, je n'y connais pas grand-chose en handicap. Allez voir le référent handicap. Donc, en gros, les deux parties se renvoient un peu la balle. Et vous avez, euh, non pas parce que euh, c'est. Ils n'ont pas envie de le faire, hein. c'est juste qu'ils ne connaissent pas le domaine. Personne ne sait vraiment ce que c'est que l'accessibilité numérique. Un exemple frappant, hein, c'est que vous avez par exemple un, un référent à un handicap qui m'a déjà dit Moi je fais des choses pour l'accessibilité numérique, j'ai acheté euh, 5000, j'exagère, j'ai acheté 30 licences de lecteurs d'écran. D'accord Donc il faut savoir qu'acheter 30 licences de lecteurs d'écran, c'est très bien, mais si vos contenus ne sont pas accessibles, ça ne sert à rien. C'est un peu comme si, euh, en exagérant, j'achète 30 fauteuils roulants. Mais tous mes amphis, ce sont que des escaliers. d'accord On n'a pas d'accès au contenu. Ça, si c'est une méconnaissance, pas de problème. Par contre, si c'est en connaissance de cause, c'est à la limite du lamentable, parce que là, vous avez vraiment le fait de se cacher derrière les outils. d'accord Une carence d'outils, donc là, je pense que vous devez connaître la problématique. Dans les universités, il y a euh, des logiques de production documentaire qui ne sont pas toujours intégrées. Donc aujourd'hui, la production de documents accessibles, ça se fait au coup par coup, ça se fait euh, a posteriori, ça se fait sous sous forme de pompiers. Souvent, moi, les, les référentistes qui travaillaient avec les référents handicap m'ont dit « Nous, on fait du coup par coup, on est les pompiers de l'accessibilité et du handicap. » Et quand c'est traité, donc ça même de manière plus générale, là, je vous invite, si vous menez des projets autour de l'accessibilité de vos contenus et de vos outils, prenez l'accessibilité en amont de vos projets. Il n'y a rien de pire que de dire à la fin du projet « Ah oui, c'est vrai, l'accessibilité, je me rappelle, c'est intéressant, c'est important, ben, je vais faire un petit audit d'accessibilité en fin de projet. » Dans ces cas-là, vous pouvez être sûr que ça va être perçu comme un vecteur de contraintes. On va vous dire, ben non, il faut changer ça, il faut changer ça, il faut changer ça, il faut changer ça. ça va, vous allez avoir un surcoût de projet. Et du coup, ce genre de, de posture qui considère à traiter l'activité la, à la fin est contre-productif. Vous allez nous dire, euh, oui, l'activité c'est cher, c'est compliqué, euh, c'est pas, pas réalisable. Donc l'activité c'est un élément à traiter en amont et comme composante à part entière de la, de la chaîne documentaire. Donc Kappa c'est un PIA, ça ce sont les partenaires, je vais gagner du temps en passant les partenaires, ils ne m'en voudront pas. Trois objectifs dans le projet, c'était euh, des outils, donc euh, monter toutes les chaînes Scénarii, initialement c'était Opal, mais vous allez voir qu'on l'a fait partout en, en support de l'accessibilité, générique, et on va voir un petit peu spécifique. Des ressources, ça sert d'avoir des outils si euh, les gens ne savent pas comment s'en servir. Et un dispositif d'accompagnement. On a un triptyque qui est des outils, des gens qui sont formés et on les accompagne pour mettre en place leur processus documentaire accessible. Donc l'idée, c'est vraiment de développer, d'initier une culture de l'accessibilité. Tout comme aujourd'hui, il y a des cultures sur l'ergonomie, le, le, de des cultures sur le, sur le référencement il y a un déficit de culture sur ce que c'est que l'accessibilité numérique. Stratégie de diffusion, bah, classique dans l'environnement CNR, les ressources en CC BY SA, le, les logiciels en open source. Combien de temps il me reste Stéphane mmh. Très bien. Donc les chantiers techniques, je vais les lister un petit peu et euh, on pourra s'y apesantir si vous le souhaitez. Sachant que ça, euh, vous, vous connaissez un peu comment fonctionne Calice, on l'a mis en place au début dans Opal, et là petit à petit, c'est en train d'être réinjecté un petit peu partout dans toutes les chaînes. C'est réinjecté dans les chaînes libres et c'est réinjecté également dans les chaînes euh, dédiées, les chaînes métiers. Donc au niveau du chantier technique, l'activité des documents structurés. Il y a des refondes sur les publications, vous l'avez peut-être vu sur Opal, il y a un nouveau générateur, qui fait qu'avant, là où on générait une structure en HTML4, aujourd'hui c'est une structure en HTML5, l'un des intérêts c'est notamment de donner beaucoup plus de, de sémantique. Vous allez avoir des, des rôles pour dire, ça c'est un menu de navigation, ça ce sont des sections, ça ce sont des articles, et du coup par rapport à la petite vidéo que j'ai montrée tout à l'heure, les technologies d'assistance exploitent complètement de cette sémantique. Je vais pouvoir euh, accéder aux compléments directement, je vais pouvoir naviguer d'article en article. Donc vous voyez, là où nous on aura je pense, une, une, une exploitation par rapport au rendu, les articles, les compléments vont être mis sur le côté, eux ils vont avoir tous les outils pour naviguer dans la structure dans la sémantique du document. La logique d'alternative aux ressources, hein, moi, je, je sais pas. l'idée c'est pas de faire un cours sur l'accessibilité, c'est euh, toutes vos ressources images de, qui sont informatives, donc qui véhiculent de l'information, doivent avoir des alternatives. Donc il y a des choses qui ont été rajoutées dans les, dans les métadonnées, des, des binaires, donc des images, ce genre de choses. La, la possibilité de naviguer au clavier de manière bien pertinente. Les liens d'évitement, qui sont les petits liens que vous voyez en haut à droite, des fois dans les sites. Ces petits liens, les liens d'évitement, ça vous sert, euh, pas pour vous, euh, c'est pas des, un menu pour nous, hein. c'est pour les, ceux qui ont des problèmes de navigation, euh, de motricité. Ils vont naviguer à la tabulation, Essayez un jour d'aller sur un site pour, en naviguant que à la tabulation et à rentrer. Vous faites à peu près 150 tabulations à chaque fois les petits, pour accéder à la page suivante. Le petit lien d'évitement, ça vous permet d'accéder directement au contenu, sans passer par tous les menus, sous-menus, etc. Donc voilà, une structure de document qui est beaucoup plus conforme à ce, que, ce qui se fait au niveau de l'accessibilité, plus structurée, plus sémantisée. Un chantier sur les exercices pédagogiques, donc les QCM, les QCU, d'Opal, euh, de Topo, donc Fac de sciences, qui, qui réexploite vraiment tout, toutes ces logiques-là, sont compatibles avec cette technique. Ça va bien vocaliser, ça va pouvoir être navigable au clavier, va y avoir des, de l'information sur les, le comportement, sur l'interaction. Aujourd'hui, c'est le QCM, question choix multiple, qui est QCU, question choix unique. Au niveau des formules mathématiques, euh, ce n'était pas évident, fallait savoir que dans Opal et dans toutes les chaînes, vous éditiez en latex, et euh, la publication, ça faisait une image. Cette image n'avait pas d'alternative, c'est comme si vous envoyiez une boîte noire. d'accord Aujourd'hui, deux, deux choses. Le, le générateur classique qui va mettre en alternative la formule LaTeX. C'était une demande de certains qui disent « Moi, ce que j'aimerais, c'est la formule LaTeX. Moi, je sais écrire en LaTeX. Euh, Donnez-moi l'alternative en LaTeX, je vais lire l'alternative en LaTeX. » Donc ça, c'est très bien pour ceux qui lisent couramment le LaTeX. Euh, nous, on a une autre solution qui est celle qui est quand même plutôt en voie d'utilisation. C'est Majax. Majax, c'est une librairie JavaScript qui prend du LaTeX en entrée. Donc, dans Scénario, pour vous, c'est transparent. Et qui, en publication, va vous faire un rendu soit en MathML si le navigateur le supporte, soit en Latex, si vous choisissez, soit en SVG, si vous le... Si vous pouvez, enfin, je vous montre un exemple sur une publication de Calif, là. Donc, c'est une intégrale de l'UTC. Donc là, vous retrouvez euh, la publication Aurora. Et vous avez des petites fonctions natives. Où, par exemple, quand je, je double-clique, je vais avoir des fonctions de zoom natives. Et quand je clique à droite, je vais pouvoir afficher euh, le, la formule mathématique, soit sous forme de code MathML, soit sous commande LaTeX. Et là, euh, je suis sous FireFox, donc il doit prendre le MathML. Donc là, la, la, la formule est affichée en MathML. Les technologies d'assistance sont censées euh, pouvoir interpréter correctement le MathML. Donc là où avant j'avais une image qui ne donnait rien, là j'ai différents formats qui normalement sont compatibles avec les technologies d'assistance. Alors, un travail sur l'accessibilité des ressources audiovisuelles. Donc vous avez peut-être découvert un nouveau lecteur, vous n'avez pas fait spécialement attention, donc c'est ce lecteur-là. Ce lecteur-là, il faut savoir qu'il est complètement navigable au clavier, il est compatible avec les technologies d'assistance. La personne va pouvoir accéder au bouton Play, va pouvoir naviguer, vous avez des fonctions d'affichage de sous-titres, vous avez des fonctions d'affichage, là on ne le voit pas très bien, mais de ce qu'on appelle le transcript. Alors attention, ça ne le fait pas automatiquement, le transcript le sous-titrage, d'accord C'est juste si vous le faites avec des outils extérieurs, vous pouvez les glisser comme des métadonnées, et ça va, le lecteur va tout gérer. Et donc ce lecteur, peu à peu, est en train d'être intégré dans les différentes chaînes. sous-titrage, transcription, de description, accessibilité et mobilité, les dernières releases de, des, des différents scénarios readers, L'énorme chantier a été de rendre euh, le scénario Reader plus compatible avec euh, les applis natives. Vous avez Voiceover, vous avez plein de fonctions qui, qui, rend, qui facilitent l'accessibilité la, dans, dans les terminaux mobiles. Et la logique, c'est de s'appuyer sur, avec des API, s'appuyer sur ces, euh, ces outils-là pour que quand vous consultez un document, il le vocalise, etc. Un chantier, donc là, plutôt le secondaire. C'est une vraie demande du secondaire euh, sur les 10. Donc, euh, les 10, euh, je crois que c'est plus de 5% de, de la population euh, pour, euh, bah, pour adapter les, les publications. Donc, un travail d'explicitation et le pro prototypage d'un petit widget où dans vos publications, vous pouvez automatiquement faire du texte ligne couleur. Vous pouvez automatiquement euh, aérer le texte avec euh, interligne à 1,5, les petits espacements. La petite image que je vous ai montrée au début. Donc, ça, c'est le chantier technique, un hein, petit diaporama. Euh, chantier ressources, c'est euh, des ressources de sensibilisation, hein, pour essayer de développer cette culture de l'accessibilité, avec bah, la vidéo, avec des modules avec, qui, con, qui contiennent des exemples, des petits enregistrements d'un lecteur d'écran de ce que c'est qu'une ressource accessible, pas accessible, avec une petite explication. Donc ça, vous pouvez les consulter, je vous, en, vous enverrai des liens. Une, une fusée, on va reprendre la métaphore de la fusée, à, à trois étages pour les ressources, et je, je sensibilise ». Ensuite, une fois que je suis sensibilisé, les gens me demandent souvent bah, j'ai compris, mais comment je peux faire moi Donc là, l'idée, c'est de faire des consignes de bonnes pratiques, indépendantes des outils. C'est euh, faire une alternative aux images, rédiger un, un sous-titrage, une transcription. Ça, vous avez plein d'outils qui savent le faire, donc, mais comment je le fais Donc là, on a vraiment des consignes de bonnes pratiques. Et troisième volet, des tutoriels outils, où là, on a fait un tutoriel sur, pas sur chaque, mais sur Opal et l'accessibilité, WebMedia et l'accessibilité. Je crois qu'on est en train de le faire, on a dû le faire sur Optim. Donc voilà, et Kelly, dans sa documentation est en entend également de rajouter des, des éléments sur l'accessibilité. On n'est pas sectaire, on a même fait avec Scénari là, de, des fiches sur LibreOffice et l'accessibilité et Word et l'accessibilité. C'est un partenariat avec un projet québécois. Vous avez des fiches qui étaient en anglais, on, a juste fait, on les a juste traduites. Deux minutes, très bien. Euh, donc des, des, des éléments de points d'intérêt. Bon. Avec CAPA et donc la chaîne éditoriale, et à condition d'être correctement formée, la chaîne éditoriale ne va pas tout faire, il faut savoir l'exploiter pour en rendre des documents accessibles. Mais vous avez en gros 80% du boulot qui est fait par la chaîne éditoriale et à 20% de, de boulot du rédacteur. Une conformité à l'obligation légale, une logique d'approche inclusive, des bénéfices pour tous, une vraie rationalisation du processus de, de production. Et voilà, euh, je vais essayer d'enchaîner mes, mes deux, trois petits schémas sur l'articulation entre cette activité générique et spécifique. Si on remonte un peu les, les empilements de, de couches de RD historiques de, de scénarii, logique de séparation fond-forme, d'accord, avec mes petits grains, mes publications. Ensuite, euh, et en complément, logique de polymorphisme et d'agrégation, je fais des scénarisations, je décline, je réutilise. Le chantier C2M, euh, que vous avez entendu parler il y a maintenant 3, 4, 5 ans. Euh, logique de rédaction collaborative. Donc voilà, écriture euh, partagée, distribuée, euh, rédaction structurée. L'accessibilité, comment ça se positionne là-dedans bah, L'accessibilité générique, c'est bien mes, toutes mes publications sont compatibles avec des technologies d'assistance. Donc c'est bien ce document-là qui est compatible avec euh, mes technologies d'assistance. L'accessibilité spécifique hein, au niveau de l'adaptation du contenu, c'est bien dans les logiques d'atelier dérivés ce genre de choses, c'est que j'ai ma même scénarisation, mais localement, j'ai envie de changer un contenu, une carte en très accentué, j'ai envie de, de reformuler un exercice parce que je sais que cet étudiant ne veut pas l'avoir, mais par contre, tout le reste de mon cheminement est bon. Donc, on voit bien que là la logique de, de réutilisation de transfusion, elle est très pertinente parce que je, je convoque un seul grain qui est modifié. Donc, on est ici, là, c'est censé représenter un atelier dérivé. Mon petit grain C, je le surcharge, il devient un, un, un grain C'. Prime. Cette publication étant elle-même publiée et, et étant elle-même compatible euh, de manière générique avec les technologies d'assistance. Et l'atelier spécifique ici, on voit bien que dans certains cas, typiquement les, les versions papier les, euh, des, euh, des publications pour les 10, avec le texte ligne couleur, qu'on est bien obligé d'avoir des nouveaux générateurs, des nouvelles publications au sens originel du terme euh, utilisé dans le Scénario. Ou là, je vais faire, par exemple, là, je mettais du noir et blanc, mais je pourrais avoir du texte in couleur. Et donc, on voit, on voit que tout ça s'articule dans différents niveaux et que la logique de chaîne euh, la chaîne éditoriale porte toutes ces possibilités. Ce schéma-là, je peux vous dire que dans le milieu de l'accessibilité, chacun travaille à un petit morceau. Vous en avez qui vont travailler sur l'accessibilité générique. Vous en avez qui vont travailler que sur l'adaptation des contenus. Et vous en avez qui vont travailler que sur des publications pour les 10. Il n'y a aucun système qui, ne, qui, qui peut couvrir fonctionnellement toutes ces choses-là. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait faire sur Scénarii, on peut faire tous ces cadres d'usage. là Donc ça, c'est vraiment important. Il faut que vous vous rendiez compte à quel point les logiques de, de calcul, hein, qu'explicitait Stéphane au préalable, rendues possibles par, la, par le numérique, vous permettent de, de toucher toutes les logiques de déclinaison d'accessibilité. Accessibilité Activité générique, qui est souvent la plus connue. Accessibilité d'adaptation de contenu, logique d'atelier dérivé, de, et logique de publication adaptée avec une accessibilité spécifique. Et voilà. On n'a pas le temps pour les questions, on va en prendre quand même peut-être une ou deux si, euh, si une me dit Katia, mais ça, je, on s'en va bientôt, donc maintenant, bon, si je me fais gronder, c'est pas grave. Alors merci beaucoup, c'était très intéressant. C'est une question hyper courte, c'est euh, Matjax, c'est intégré, ça va être intégré C'est intégré dans Aurora, donc euh, la publication, euh, la nouvelle publication d'Opal, Opal, Opal 3.5, vous regardez dans les générateurs, il y a un générateur euh, web Aurora. D'accord Donc pour vous, ça ne change rien en édition, hein, vous continuez à éditer en LaTeX. c'est juste un nouveau générateur qui, euh, qui, prend, qui supporte Matjax. FAC de sciences, donc euh, nous, euh, le topo, c'est à discuter à la place d'évolution, c'est euh, du Matjax aussi petit à petit, donc après c'est aussi la logique interne au projet c'est qu'on va attendre d'avoir beaucoup de retours d'usage pour le consolider, pour être sûr mais bon, Moodle est passé à Madjax, Outre-Atlantique il y a plein d'universités qui travaillent avec Madjax bon Stéphane a fait un gros travail d'état de, de l'art sur, sur l'accessibilité des mathématiques alors pour les puristes, il y a certaines choses qui sont pas à supporter, mais c'est pas plus, pas moins qu'aujourd'hui qu avec le moteur de génération LaTeX. Ces utilise Madjax aussi Personne ne s'impose devant l'autorité de Katia. Eh bien, en vous remerciant, on va donc faire une pause de... Il reste 45 minutes, Katia, je ne dis pas de bêtises, maintenant La pause, c'est 45 minutes 11 heures. Donc, c'est pas du tout 45 minutes, c'est 15 minutes, c'est fini les grandes pauses. On bosse ce matin. Donc, dans 15 minutes, nous aurons ici le, la suite du track UNT. Et puis, dans l'autre salle, euh, donc un, une session orientée autour du secondaire, animée par, euh, par Christophe. Et voilà. Et 11 heures les deux. Je t'ai pas entendu